Salut, nouvelle vidéo qui a parlé de la laceraceti et des intéressant intéressants à faire sur elle, donc c'est parti! La laceraceti s'obtient dans l'opération 1 et écarlate contre 20 000 crédits écarlate et, et j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez en savoir plus sur cette mise à jour. La Laceraceti est une lame fouet, et la particularité de lames fouet est qu'elles peuvent attirer des ennemis quand on utilise l'attaque lourde. Mais la Laceraceti ne possède pas beaucoup de dégâts sur son attaque lourde, ce qui exclut les builds orientés sur cet aspect. Et puis, de manière générale, les lames fouet ne sont pas de très bonnes armes pour jouer un build orienté attaque lourde, car comparé à plein d'autres armes, leurs attaques lourdes est en ligne droite et permettent d'attirer un ennemi, ou plusieurs quand ils sont paqués, alors que les autres armes sont en arc de cercle et peuvent donc faire un maximum de dégâts autour de vous, et donc toucher plus d'ennemis. Bref, passons à ces stats. La Laceraceti possède 5% de statut en moins que sa sœur, la classique, mais gagne en contrepartie 15% de chance de critique en plus. Du coup, ça permet à la Laceraceti de red-crit très souvent si vous avez les 6 mode équipés sur vous et sur votre Sentinelle pour avoir les 284% de chance de critique une fois le x2 atteint. Et avec sa forte chance de statut de base, on arrive à avoir les 216% de chance de statut une fois, encore une fois, les x 12 atteints. Car oui, si vous n'avez pas suivi les dernières mises à jour de Warframe, on peut désormais dépasser les 100% de chance de statut. A chaque coup donné, vous allez infliger deux statuts, mais pas forcément les mêmes. D'ailleurs, le dégât physique le plus dominant sur cette arme est le tranchant, ce qui est bon pour presque toutes les factions du jeu. L'électrique présent sur cette arme permet deux choses. Premièrement, de gagner un emplacement de mode supplémentaire quand on souhaite jouer en corrosif d'un d'infliger plus de dégâts aux robots, notamment pour la plupart des sentients quand on leur retire leur armure évidemment, étant donné qu'ils sont faibles à ce statut. C'était d'ailleurs une des forces de la OMA qu'on a utilisée dans l'événement Opération Fusion Style, on a fait une vidéo là-dessus et je vous la mets en fiche elle aussi. En soi, l'arme a de très bonnes qualités mais rien de novateur. Même si l'arme semble être très forte, il est très difficile de définir si elle est plus fort que telle autre arme ou moins forte que d'autres, car depuis les récentes nageurs de Warframe, tous les ennemis sont moins forts par rapport à avant. Il est toujours assez simple de comparer une bonne arme du mauvaise arme, même si tous les armes de melee peuvent être tuer aisément, mais trouver la différence entre une très bonne arme et une bonne arme est à l'heure actuelle compliqué, car les deux armes vont avoir le même temps pour tuer un ennemi. Et la différence se fera uniquement sur le surplus de dégâts que vous infligerez. Donc au lieu de faire 200 000 de dégâts par exemple, vous en mettrez peut-être que 100 000, mais ça reste des dégâts inutiles. Et si vraiment on veut constater une différence de dégâts, ou une différence de temps de kill, il faudrait faire une mission sans fin de très haut niveau pour commencer à percevoir une différence entre deux armes, mais ça reste très long. Dans ce cas, on pourrait les comparer avec leurs autres stats, c'est-à-dire la portée, la rapidité et le confort, mais toutes les armes dans cette catégorie n'ont pas ce problème, et si elles en ont, bah c'est vite réglé avec soit Rivens, soit avec les arcanes. Bon, c'était une petite parenthèse, on en parlera plus avec Azwak dans une future vidéo, mais revenons à la Lastaracity. La Lastaracity peut être jouée en viral ou en corrosif, et les autres éléments comme le gaz n'ont plus d'intérêt depuis les nerfs. Vous avez deux builds possibles pour jouer en viral, soit jouer avec le build Gel vicieux », soit jouer avec le build Vent du Nord. Gels augmente la chance de statut de l'arme jusqu'à 240% mais donne moins de dégâts viraux. Ça peut être intéressant si on compte jouer dans une mission sans fin à très haut niveau afin d'infliger plus de statut sur un ennemi en très peu de temps et donc d'infliger plus souvent le tranchant. La baisse des dégâts viraux reste tout de même intéressante parce que ça donne plus de chance au tranchant d'apparaître ainsi qu'aux autres types. De dégâts pour me jouer autour de surcharge d'état. D'un autre côté, remplacer vicieux par vent du nord n'est pas à jeter non plus car la Lacera a quand même une très bonne vitesse d'attaque donc que vous avez 216 ou 240 chances de statut, ça reste négligeable sur certains aspects. Comme à la des dégâts électriques de base, mettre uniquement un mode de poison permet de l'orienter directement sur du corrosif et d'utiliser l'emplacement restant pour euh, soit mettre un mode de dégâts ou mettre un mode qui améliore les dégâts critiques. On préfère à mettre surcharge d'état que point de pression accru ou point pression normal pour améliorer les dégâts sur les différents statuts que la Lacera City pourra mettre. C'est-à-dire 4 statuts au maximum si vous la jouez en corrosive et 5 statuts maximum si vous la jouez en viral. Si vous avez un Riven, favorisez les dégâts critiques et pour le reste, choisissez juste des stats qui vous permettra de remplacer de mode. Ça vous permettra de jouer avec point de pression accru ou point de pression normal en plus de jouer avec Chargeta, soit d'ajouter Rabatjoa pour avoir plus de chances d'infliger le tranchant, soit d'ajouter des dégâts critiques. Le meilleur choix reste d'ajouter des dégâts critiques ou d'augmenter les dégâts de tranchant, surtout depuis le nerf du calcul des dégâts physiques. Vous pouvez tout aussi bien mettre Contact Errant si vous ne voulez pas jouer en armement. Bref, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette arme, je vous dis donc à plus pour la prochaine vidéo qui comportera sur la base mu. Such <music> O-P shallow chamois